Bonjour à toutes, bonjour à tous, il y a l'attaque qui se laisse aller. Bienvenue dans ce live. Nous sommes samedi matin et on va faire un truc que est, qui est gai de faire et que j'adore. On va faire du jus. Voilà, on va faire du jus et on va un peu expliquer parce qu'on a eu de nouveau beaucoup de questions au niveau de, de l'Angel, euh, au niveau de ces extracteurs de jus. On va aussi faire une petite incursion avec les extracteurs qui sont là-bas. C'est important, c'est pas mauvais, mais c'est aussi important de montrer les différences. Et pourquoi je me mets des traces de doigts, pardon. Pourquoi est-ce que c'est important aussi de vous expliquer les différences dans les extracteurs de jus C'est aussi d'abord que c'est un investissement. Un Angel, c'est un investissement. Un extracteur de jus, même en soi, c'est un investissement. Un ah bon, on est déjà dans les 200, 250 euros. On peut monter sur les oméga jusqu'à 3 4 500 euros. Les verticaux, les horizontaux, etc. Et les Angels, on est à 1200 euros, 1300 euros, jusqu'à 1500 euros pour le 8500. Alors... Avant de commencer un peu euh, ceci, petite incursion, un extracteur de jus, c'est quoi tout d'abord, c'est différent d'une centrifugeuse. Un extracteur de jus, comme nous on l'appelle, c'est vraiment un slow joycer. C'est un extracteur lent. On a déjà fait des vidéos sur Omega, on a déjà fait des comparaisons avec des, des, des, surbe, des, pardon, des centrifugeuses et des extracteurs de jus. On a déjà fait sur des Angels. Voilà, on aime bien montrer ce genre de choses. Parce que c'est vraiment des choses différentes et c'est aussi, j'apprécie moi-même, j'en consomme moi-même. Donc c'est ça qu'on voulait aussi vous montrer. Une centrifugeuse, c'est souvent un moteur. Donc c'est un gros appareil comme ça. Il y a de moins en moins un... Ça tourne super vite, ça fait beaucoup de bruit. Vous arrivez à extraire le jus et vous avez malheureusement beaucoup de déchets. Et depuis de nombreuses années sont apparus les extracteurs lents. Alors on va déjà le montrer. Ici, les différences. Une vis, une grosse vis en ultime, une plus petite vis, deux vis des longues vis. Là, vous avez mon, mon pense-bête pour ne pas oublier de vous dire des trucs pendant le live. Quand même, on est bien, bien d'accord. Là, on est sur l'extracteur. Voilà, ça c'est le mien, c'est mon Angel. Voilà, et vous avez deux vis. Voilà, je pas bien nettoyé. Voilà, tout simplement, on les remet dedans. Voilà, et ça, c'est vraiment un slow. Joiser. il n'y a, a pas plus slow que ça. OK, on le met dedans. Je vois si le maman ne peut pas vous la faire tourner juste avec ça. Non, on pas par là, ça, pas par là. il y a une petite sécurité quand même. Il faut que je l'allume derrière. J'ai un peu peur de l'abîmer quand même en faisant ça. Donc, en fait, on va le mettre dedans, Oops. on le serre. C'est juste pour recouvrir et en fait, vous venez extraire tout doucement. Alors, pourquoi est ce que je voulais vous montrer ça? Parce que il y a également, ça, on le verra par après, il y a également ceci. Alors, c'est en fait un peu une centrifugeuse à l'ancienne. Alors, pourquoi est ce que je vous montre ça? Parce qu'en fait, ça fait partie des accessoires des robots comme Magimix, comme ceci. En fait, l'idée, c'est que vous venez le mettre dedans. Hop là, voilà, et ça va assez vite, hein. ok? Donc ici, alors, bon. hop Là, voilà, j'ai pas, pas mis derrière, Donc, ça ne pourrait pas fonctionner. Voilà. On va recommencer à zéro, hop là. On va pas y arriver, hein. non, hein. je crois que je suis mal parti, je suis mal parti. Je quand même essayé de vous le montrer. Tant pis, on va prendre le temps qu'il faut. Voilà, on va voir si ça démarre. Et il ne s'est pas clipsé derrière je ne sais pas pour quelle raison. Soit. Soit. Donc vous avez ici en fait un extracteur de jus complet avec. qui va tourner extrêmement vite. Est-ce qu'il y a un défaut sur ce genre de produit ici Alors d'abord, c'est un accessoire à la base. Donc le moteur est extrêmement puissant ici. Vous savez l'enlever. Le petit défaut que je lui trouve quand même, parce qu'il faut quand même lui en trouver un, c'est que c'est évidemment, ça va très vite et ça a tendance à chauffer un peu le fruit. Et au niveau des extractions de jus vert, cellulite, etc. Là, je trouve qu'il y a des petits défauts. Et alors, on ne sait pas faire tout ce qui est racines, curcuma, gingembre, tout ça, on ne sait pas. Et pour nettoyer, vous devez le prendre et racler comme ça avec votre cuillère. Je trouve que parfois, voilà, Pour les, si vous faites de temps en temps des jus, ça va super bien vous dépanner de votre accessoire. Maintenant, si un jour vous voulez vraiment investir et vous mettre dans du jus vert ou dans d'autres jus, à un moment donné, on devra passer effectivement sur ces extracteurs de jus. Alors, pourquoi l'Angel parce que c'est le meilleur, voilà, tout simplement. Alors les petites différences, comme ça on les fait. On en a déjà fait un blog, on a même déjà fait aussi une vidéo au Facebook. 5500, c'est l'Angel de qualité. Il n'y a pas de souci, c'est l'appareil qui est le premier de chez Angel. Appareil qui va tourner dans un sens, stop et reverse, manuel le reverse. Le 7500, c'est le même que lui, ok, avec le même inox, sauf qu'il a le reverse automatique. Quand vous avez quelque chose qui vient bloquer les deux vis, il va le sentir. Il va s'arrêter et il va faire le reverse automatique. Ici, vous n'avez pas le reverse automatique, donc vous devez le faire vous-même. Vous pourriez éventuellement abîmer ou simplement abîmer le moteur, parce qu'on met quand même des choses très dures. Vous savoir que ceci, vous savez faire des graines dedans. Okay on, sait, euh, comment on sait faire des racines, on sait faire des jus de fruits, des jus de fruits verts, on met des graines, on met du curcuma, on met des choses très dures, on ne sait pas faire ça sur un extracteur traditionnel avec une vis, ça va vraiment le bloquer, ça va vraiment l'abîmer. Donc c'est pour ça que l'extracteur lent comme ceci vous permet d'aller extraire des graines et évidemment d'avoir tout ce qui est les, les oméga 3, etc. Il fait déjà super chaud ce matin, c'est incroyable. Donc, et si on commençait, pas vous faire des jus, effectivement dedans, voilà, vous avez compris les différences entre les angels, après vous faites votre petit marché comme vous voulez. Mais l'idée en fait, et là c'est très important, la base à avoir, c'est Surtout, il faut du temps. Ça, c'est super important. Vous le mettez dedans, il ne va pas descendre. Il faut pousser tranquillement. Et en fait, la différence, c'est que vous allez vraiment... On va le refaire ici tout doucement, vous allez voir. Là, on a mis du céleri, donc quelque chose qui est très qui contient pardon, énormément d'eau. On va en mettre un ou deux. Voilà, il faut aller doucement. Effectivement, ça, c'est un peu le le principe du, du jus. Et alors, c'est pas quelque chose où on doit aller vite. Par contre, on a très peu de déchets. Contrairement, en fait, on va commencer à mettre une pomme, comme ça, vous allez voir, ou alors on met des pousses d'épinards ici. Hein. Ça, c'est vraiment l'avantage. Vous voyez, on met des pousses d'épinards dedans. Regardez ça. Alors, on va en faire et pendant que je vous en fais, je vais un peu vous en parler. Quand est ce qu'on boit du jus vert En fait, d'abord, quand vous en avez envie, si certains d'entre vous et il faut savoir que j'en fais partie, pas tout le temps, mais j'en fais partie, je fais du jeûne intermittent. Et de temps en temps, selon votre jeûne, selon la façon dont vous fonctionnez, on peut pratiquer le jeûne ou pas. Et alors moi, effectivement, quand je fais un jeûne un peu plus long, il, je préfère effectivement recommencer part du jus vert. allez ça. Alors, et on va pouvoir filmer à l'intérieur, vous allez voir, c'est super impressionnant ce que vous pouvez avoir dedans ici. Et donc, on sait quoi le jeûne intermittent, c'est que vous pouvez faire entre 12, 16 heures, voire plus long, quand, euh, vous, donc sans manger. Alors attention que moi, j'ai pratiqué le jeûne euh, avec de l'eau. C'est-à-dire que je n'ai pas fait le jeûne sec. Alors voilà, j'essaye. Je, je, en fait, ce que j'aime bien dans ce genre de choses, c'est pas que je dois perdre du poids ou quelque chose comme ça. J'aime tester les choses et j'aime voir en fait ce que ça donne. On va laisser comme ça pour vraiment bien vous montrer. Vous avez vu que la pomme, je l'ai mise entière, elle a été lavée. Je la mets entière, vous voyez qu'elle ne descend pas. Et je ne mets pas des gros morceaux. Alors effectivement, certains vont dire oui, mais moi, j'avais une centrifugeuse, je mettais la pomme entière. Ah oui, il ne faut pas faire les, les jus en espérant aller vite. J'aime le répéter parce que parfois les gens vont me dire oui mais alors on, ça va pas vite, ça met du, ça, ça met du temps, c'est ennuyant à nettoyer. Le slow juicer c'est pratiquement quelque chose qui sert à se nourrir, à se nourrir. Gingembre, ça c'est très impressionnant. Le gingembre on ne le met pas entier comme ça. Ok on va le couper, ok on va mettre. Ça c'est déjà beaucoup ça, ça risque de piquer un petit peu. Voilà, on le met dedans. Évidemment, le gingembre va mettre un petit peu plus de temps à passer, donc n'hésitez pas à mettre parfois avec une autre chose, une pomme, un peu d'herbe, etc. Ça permettra un peu au gingembre d'être aidé. Alors, j'ai essayé vraiment, personnellement, de tout. J'ai fait énormément de, de jus de carottes et graines. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Ça, c'est vrai. J'ai vraiment beaucoup apprécié ça. super bon pour la santé et vous verrez, on en a fait la vidéo, où vous avez le mode d'emploi de, de l'Angel, où c'est quand même un peu spécial. En tout cas, la, la façon dont ils en parlent. Mais l'important, c'est de se dire, tiens, en quoi est ce que le jus peut me faire du bien C'est ça aussi, aussi qui est intéressant. En quoi ça peut vous faire du bien Personnellement, je suis omnivore, je mange de tout. Euh, que ce soit de la viande, etc., du poisson. Je ne suis pas végétarien, je ne suis pas intolérant au lactose, mais j'aime tester ce genre de choses. Et on se dit, tiens, c'est marrant. Après un jeûne, est-ce que c'est intéressant de, de, de boire un jus vert Ben moi, j'ai trouvé que franchement, c'était sympa. Et par exemple, si je rentre à la maison et que j'ai envie de grignoter, ça ne me dérange pas de faire un jus vert. Et j'ai l'impression même que le moment est sympa quand on fait ça. Alors, la pomme, je ne l'ai pas épluchée, vous l'avez vu. Et alors, bizarrement, le kiwi a été lavé. Et je ne vais pas l'éplucher, moi. Voilà, je le mets comme ça dedans. Et vous allez voir tout à l'heure, parce qu'effectivement, là... Voilà, j'ai un peu été... Vous voyez que je coupe quand même les kiwis en quatre. Hein. Ça met un certain temps. Hein. Ce n'est pas... Et alors, c'est extrêmement puissant. Et alors, parfois, voilà, ça, c'est un truc que vous pouvez voir dans les extracteurs de jus, parfois, ça va remonter. Ça, ça veut dire en fait un peu que la machine peut être un peu engorgée. Ça peut être dû à quoi Ça peut être dû surtout au gingembre. Ça peut être dû à la peau qui met un petit peu de temps à aller. Et là, de temps en temps, il faut un peu l'aider. Et donc, on met des trucs avec un petit peu plus d'eau qui vont vraiment un peu des fois libérer la machine. Voilà. Et on va en fait laisser la machine travailler ici et faire un peu sa petite vie, tranquillement. Et si vous voyez que ça bouche, plus facile à faire, c'est des fois un petit reverse. Donc on l'arrête. On fait un petit reverse. Donc les vis vont tourner dans l'autre sens. Voilà. Donc on vient un peu en fait faire de la place, libérer les vis. Vous voyez. Parce qu'imaginez tous les filaments et parfois ça peut arriver avec le céleri. Voilà, et donc à ce moment-là, quand ça arrive, on peut couper des petits morceaux et ça repart. Alors, le citron, on n'est pas obligé de le presser. Donc des fois, quand vous rentrez à la maison, une journée un peu stressante, on a des fois envie de se jeter sur des chips. Ce qui est normal, c'est extrêmement bon les chips. Et donc, voilà, déjà, avoir un peu de jus vert, etc., ça peut faire du bien. Alors, j'ai déjà rencontré beaucoup de personnes qui m'expliquaient que le jus ne se conserve pas, on peut perdre des bienfaits. Oui, c'est vrai, mais quand on travaille à temps plein, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, hommes et femmes, de temps en temps, c'est Sympa d'avoir quand même un peu de jus dans le frigo et même si le jus a un peu perdu. Voilà, moi, ça ne me tracasse pas non plus autre menu. De temps en temps, voilà le jus a un petit peu perdu, mais c'est pas grave. Je préfère moi boire un verre ou deux de, de jus vert et on va dire un peu me, me caler en le temps, de, le temps de préparer à manger ou de, ou de discuter, etc. que de se jeter sur euh, sur des crasses, etc. Voilà, donc c'est ça, et voilà vous voyez, tout de suite, avec un peu de patience, ça repart. Alors un autre truc que qui m'a fasciné en fait avec l'Angel, c'est qu'il n'est pas très bruyant. J'ai mis un petit peu de gingembre. Oui, il faut alterner. Euh, les aliments mous, les aliments durs, il faut un peu alterner en fait. Dans, vous voyez, j'ai mis des fois un tout petit peu trop de céleri. Et donc fatalement, ça peut un peu le boucher. Hein. Hop là Et là, vous allez voir que. Oui, tout ce qu'on a mis depuis tantôt. On a eu que ça comme déchet. Et là, vous allez retrouver le kiwi. Je sais pas si vous allez le voir, parce qu'il a quand même été bien, bien broyé. Voyez, on retrouve le kiwi. Ah ben, moi, la peau du kiwi, ça me dérange pas. Sincèrement, ça me dérange pas du tout. Alors, maintenant, quand on vous parle de ce genre d'appareil, est ce qu'il y a des défauts? Alors, euh, ben. Euh le prix peut être quand même un frein, hein. c'est euh, quand même un, quand même un, un investissement. Maintenant, c'est pour moi comme, comment dirais-je? C'est comme une façon de se nourrir. Donc, ça veut dire que c'est un, un, un investissement pour se nourrir. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est c'est du budget, mais voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a un petit défaut qu'on pourrait lui reprocher? Eh bien, en fait, moi, le premier défaut que j'avais retrouvé dans la première vidéo, et en fait, Angel a plutôt bien réagi avec ça. Euh, c'était les bols en plastique, vous voyez Je trouvais pour un appareil de ce prix-là, on pouvait faire... Bon, c'est pas encore complètement résolu, OK, mais ils ont sorti en accessoire l'inox pour le jus et celui en verre. Bon, ça encore payant, je vous avoue. Voilà. On les a en millilitres et en... et en mesure américaine ici. Donc maintenant, on les a en verre. Parce que moi, ils vont à la vaisselle je vous avoue, parce que je mets énormément de choses à la vaisselle Je vous avoue sincèrement. Et donc, je trouvais qu'ils étaient, qu étaient un peu colorés. Et ça m'avait un peu voilà, un peu déçu. Et je me suis dit, bah, et si on pouvait les avoir quand même en verre, ce serait quand même un petit peu plus sympa. Mais comme ça passe quand même bien. Donc en fait, c'est ça qui est cool aussi dans l'Angel. C'est que quand vous vous préparez un jus à la maison, on peut le laisser tourner. Vous voyez, vous faites autre chose. On se prépare autre chose. Voilà, autre chose importante. J'ai découvert effectivement moi après les années que je passe au magasin. de savoir que j'ai 38 ans et le magasin était fondé en 86. Donc euh, donc voilà, je suis vraiment né ici euh, avec mes parents. Presque, hein, donc euh, bah, c'est vraiment en tout cas. Et donc, euh, les nouveaux appareils comme les déshydrateurs alimentaires les extracteurs de jus les blenders m'ont littéralement fasciné. Et c'est vrai qu'à la maison, moi, j'alterne énormément entre les déshydrateurs alimentaires ou, par exemple, pour me faire des snacks, je fais des mangues séchées, je fais des fraises séchées, je fais des pommes séchées et c'est ça comme snack. De temps en temps, je passe en snack avec ce genre de choses. Je fais énormément tout ce qui est fumoir. Donc, au déshydrateur, je fume beaucoup de choses. Euh, au déshydrateur, je prépare tous mes rubs, je sèche de l'ail, etc. Et fatalement, moi, ce que j'aime coupler avec le blender, parce que je trouve que c'est intéressant, c'est aussi d'avoir du jus du jus de fruits, mais de le mélanger avec par exemple des fruits entiers qu'on vient blender, etc. Des bananes, des glaçons, des fibres, des flocons d'avoine, etc. Et en fait d'avoir aussi un mélange qui peut être intéressant de ne pas boire que du jus. Même si vous allez le voir, l'Angel ici est quand même, ce n'est est pas un jus complètement fluide. Vous voyez C'est normal. C'est comme une petite purée. Parce qu'en fait ce, cet appareil-ci ne fait pas que faire du jus. Oh, c'est bon. Oh, c'est super bon. On va remettre un petit peu de céleri dedans. Donc, personnellement, j'alterne en fait de temps en temps entre des blenders. Si on se fait un petit chèque etc., j'alterne avec ça. Moi, j'aime bien. Voilà. Donc, je, ma vie ne passe pas qu'avec le jus. Par contre, effectivement, j'ai utilisé Urom. Grande marque, évidemment, Urom. J'ai utilisé Omega pendant longtemps. Urom, j'ai commencé j'avais 22 ans déjà, ok J'ai utilisé Omega, j'ai utilisé Magimix, j'ai utilisé d'autres extracteurs de jus, d'autres marques. Et effectivement, c'est quand même difficile de ne pas trouver son, son bonheur en tout cas et son plaisir. Et sa vraie satisfaction pour des amateurs de jus et des amateurs d'appareils. où On se dit voilà, j'en achète un et je me fais mon vrai appareil. Et je, et je, et je me fais mon, mon vrai plaisir dans, dans, ce, dans ce genre de choses comme... Euh, comme l'Angel. Et surtout, effectivement, comme je vous le disais, c'est quand même moins brillant, mais voyez que c'est quand même extrêmement beau, ce genre de choses. Une autre utilisation qui peut être faite avec ça, ce sont les, euh, les coulis. Alors, vous savez qu'à la maison, on a moment de cassis, framboises et groseilles. Et alors, on fait nos coulis avec ça. Voilà, parce qu'on a cette petite pape, etc. Parce que moi, ça me dérangeait de les mettre, par exemple, tout dans la centrifugeuse et d'avoir énormément de déchets, du coulis avec un Angel. On a très peu de déchets et j'ai même essayé. Alors, je sais que ce n'est pas traditionnel, mais j'ai même essayé la passata, vous voyez, la, la, la, la, la, la, la, la, la passata de tomates Simplement parce que j'avais, alors il a existé ça chez Kenwood à l'époque, un passe-vite. Donc vraiment le passe-vite où vous filtrez les pépins dedans. Et en fait, moi, j'ai retrouvé une possibilité de faire la passata avec l'extracteur de jus. Alors, s'il y a un petit bémol à cela, c'est qu'effectivement, c'est lent et qu'il en faut une certaine quantité. Par contre, je me suis dit, racheter un passe-vite à mettre sur la casserole et tout, alors que j'ai l'extracteur qui est sur le plan de travail. Parce que oui, moi, l'extracteur, il reste sur mon plan de travail. Je ne le ressors pas à chaque fois parce que d'abord, ça pèse Ça pèse son poids. On est bien d'accord. Et donc, j'ai trouvé que faire la passate à soi-même, c'était vraiment, vraiment bien. Voilà, c'est sympa. Mais de nouveau, que je vous en parlais dans le live précédent, le confinement a tellement changé de choses dans nos vies que de temps en temps, on s'est dit qu'on refaire sa passate, c'est possible. Alors, la grande difficulté, c'est de le tenir sur le, sur le long terme. Hein. Parfois, tenir les bonnes résolutions sur le terme, c'est toujours compliqué. Allez. On va terminer un peu pour vous montrer un peu la fin de ça. On va remettre un peu d'épinard et un peu de basilic pour finir tout ça. Et on va voir si en goûtant ça le matin... Alors, aujourd'hui, je ne suis pas jeun. Hein. J'ai déjeuné. Un petit peu mais on va quand même goûter cela et on va voir un peu le résultat en ouvrant l'appareil on va attendre qu'il termine j'ai pas de patience plom plom plom alors on va laisser refroidir un petit peu lui il a bien tourné hein Il faut lever, ça c'est un truc aussi au début. Il faut un peu trouver son truc, on le met vraiment entre les deux. Et vous voyez, et on va après le démonter pour que vous puissiez voir exactement ce qu'on a après. Alors... Et c'est une fois carotte-graine, carotte-graine, carotte-graine. Ça c'est hyper bon je trouve. Je n'ai pas le courage d'aller chercher une cuillère c'est le matin, l'équipe arrive bientôt. Donc... Vous voyez, il n'est pas complètement fluide, voyez, il n'est pas transparent. Par contre, il n'est pas trop mousseux. Ça, j'aime bien. Donc ça, c'est vraiment pour moi le symbole d'un jus lent, d'une extraction lente. Et alors, il y a, il est un peu... Euh, comment Il est trouble. Ça, c'est super bon. Je vais pas en voir sinon. Vous allez regarder un gaboire, euh, ce qui est proprement ridicule. On est bien d'accord Je vais, par contre, vous sortir hop là, les vis. Comme ça, vous allez pouvoir voir exactement ce qu'on a dedans. Alors, et c'est là dessus qu'on terminera. Non, je vais le faire sur, le, sur la planche à découper. Ça, je ne vais pas faire trop de bêtises ici et vous allez parvoir voir en fait exactement ce qu'on a quand on ouvre un Angel à la fin alors parce que ça c'est vrai souvent on oublie de le montrer or c'est hyper intéressant donc voilà hop là alors les vis sont restées dedans ça, et ça il faut nettoyer vous voyez il n'y a que ça à nettoyer ça le moteur il est là donc débranchez-le c'est comme ça on nettoie ceci et alors après il faut avoir les vis et ça à mon avis voilà ça va elles sont venues toutes seules ça, c'est un peu un avantage, parce que les vis en ultime de temps en temps, ça peut un peu s'abîmer. Ça, voilà, regardez ça. Là, on voit vraiment, il n'y a pas trop trop à nettoyer. Alors, il faut savoir qu'il y a une brosse avec. Elle est dans le tiroir, donc je n'irai pas la chercher. Il y a vraiment une brosse qui est adaptée pour ça, et qui vient vraiment chercher et tout enlever. Et en fait, ceci, vous allez voir, regardez ça. Tout s'enlève. Faites-le tout de suite. On passe ça sous l'eau. Alors, pour celles et ceux qui veulent, j'ai testé. On peut déshydrater ça et on peut en faire des crackers. Je vous assure, j'ai essayé. Ça marche, ça marche, ça marche. Voilà ça, vous avez exactement, exactement. On le fait en direct, hein. c'est vraiment du pur direct. Vous avez exactement un extracteur de jus vu de A à Z jusqu'à l'ouverture. Qu'est ce qu'on a? qua chez soi quand l'extracteur a terminé Il reste à nettoyer ceci, un petit coup d'épaule, etc. Même un, peu de, un petit peu de spray, de spray nettoyant un peu plus puissant si vous voulez. Mais normalement, si vous le faites tout de suite, c'est de l'inox. Hein, donc c'est vraiment hyper facile. Ça, ça se prend, ça se met au lave-vaisselle si vous avez envie. Personnellement, je l'ai rarement mis au lave-vaisselle, mais je le rince immédiatement. Donc dès, dès que la vidéo se termine, je le rince et je l'emmène. Mais pour tout ça, voilà, on a simplement ça. Et vous avez, ce qu'on appelle sur les vidéos YouTube, un, une photo de vignette. Voilà, avec le jus, les résultats. Donc l'idée de cela, c'est de vous montrer voilà, les réelles différences avec un extracteur de jus. Il y en avait d'autres, vous le savez, on en a fait d'autres vidéos, donc ce n'est pas qu'on veut spécialement parler. Mais évidemment, il y a plus à dire sur ce genre d'extracteur de jus qu'une simple vis. Même si sincèrement, les simples vis n'ont pas du tout du tout démérité et avoir déjà un extracteur de jus chez soi simple vis c'est déjà génial et sincèrement ça vous apportera plein de choses, ça changera un peu l'alimentation maintenant de nouveau je l'ai déjà dit souvent mais je le répète c'est-à-dire que je suis euh, ni médecin ni diététicien ni nutritionniste. Je ne pense pas que ce régime alimentaire soit bon pour tout le monde. Tout dépend de votre alimentation, de votre morphologie, de votre passé. Et donc je vous conseille que si vous voulez aller plus loin dans les jus, à un moment donné, mais de vous faire conseiller par des professionnels. Mais si de temps en temps vous voulez passer à cela et voir un peu, je pense que c'est intéressant. Mais évidemment, on ne prend pas ça comme si c'était de la de la médecine ou une façon. Moi, j'aime bien. J'en fais pas tout le temps. C'est-à-dire, j'en pas tous les jours, mais j'en fais presque toutes les semaines, j'apprécie. Mais comme ça, ça permet aussi d'avoir une autre vision de, pour moi, une certaine façon de manger. Mais je vous l'ai dit, je suis omnivore et j'aime bien manger de tout. Donc voilà, vous avez un exemple. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce live. Je sais pas depuis combien de minutes. Combien de minutes, Benoît on est sur 25 minutes de live. J'ai quand même beaucoup parlé. Le magasin va ouvrir dans. En tout cas, l'équipe va arriver, à mon avis, dans 20 minutes. J'ai le temps de tout nettoyer pour qu'il n'ait pas à le faire. Merci à toutes et tous. Merci également à Amandine qui m'a aidé à préparer cela. À mon épouse. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ah oui, j'ai oublié d'en parler parce que j'avais clôturer comme ça. Mais vous retrouvez ces produits. Parce qu'on a oublié de dire, mais on est en période évidemment de solde. Parce que certains reverront la vidéo un peu en décalage. Mais cette vidéo a été tournée pendant la période de solde du mois de juillet 2021. vous retrouverez ces produits en magasin. Vous retrouverez également ces produits sur notre site de vente en ligne. Vous avez les onglets dans la description, les onglets en magasin, vous retrouvez les vidéos, tout ça, voilà. Donc comme ça, vous avez une description exacte. Prenez soin de vous. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao